Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une huitième idée cadeau fait maison. Aujourd'hui, on va réaliser un carnet de A à Z. Donc pour moi, ce sera un agenda, mais vous pouvez faire des pages blanches ou tout ce que vous voulez. Donc voilà le genre de cadeau que j'ai pu recevoir à Noël un jour parce que ma sœur à l'époque était relieuse, elle fabriquait elle-même des agendas et mon frère qui est, est toujours illustrateur s'est échauffé pour que je puisse encore plus me la péter auprès des gens. Donc il dira que c'est des dessins qui sont nuls, qu'ils sont vieux et moisis et qu'il fait vachement mieux maintenant. Donc si ça c'est moisi, je vous laisse aller voir ce qu'il fait sur son Instagram aujourd'hui. Bref, j'ai pas de talent en dessin et je suis ultra débutante en reliure, donc on va faire quelque chose qui essaie de se rapprocher de ça. Et je l'offrirai à quelqu'un qui n'a jamais vu cet agenda-là et je m'excuse d'avance auprès de ma sœur pour les approximations techniques. Donc il vous faudra un joli papier ou un joli tissu pour la couverture. Du carton rigide mais pas trop épais non plus, le mien était un peu trop épais un papier pour l'intérieur de la couverture, il vous faudra aussi des feuilles à mettre à l'intérieur de votre carnet, moi j'ai imprimé un agenda donc au format A5, et puis il vous faudra des ciseaux, un cutter, une règle, de la colle, un poinçon. Pour faire les trous, certains utilisent une grosse aiguille à la place, et enfin il vous faudra une petite cordelette, moi j'ai pris une laine fine et solide. Si vous voulez faire un agenda comme moi, pour l'imprimer, il faut faire attention à laisser de la marge au-dessus et en dessous pour avoir la place de placer la reliure. Je vous mettrai le site en barre d'infos où on peut trouver des fichiers Excel d'agenda tout près. Donc on va commencer par couper deux cartons de la taille de nos feuilles. Moi je veux faire une relure dans la longueur, donc je vais tracer des lignes sur mon premier carton à 1,5 cm du bord et une à 2,5 cm du bord. Je vais couper le long de mes deux lignes et je vais garder uniquement la première bande de carton et le bout qu'il reste. Maintenant, on va couper deux fois notre tissu de telle sorte à ce que nos morceaux soient un peu plus grands que nos feuilles. On va coller notre premier morceau de carton dessus. Faites un test d'abord avec votre colle sur votre tissu. La mienne euh, fonce un peu le tissu, mais si je reste uniforme dans l'application, ça va, ça ne fait pas de tâche. Et en collant, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air. On va couper les angles en laissant quand même un ou 2 mm au niveau du coin. Et pareil, on va les coller euh, en les rabattant. Sur notre deuxième bout de tissu on va faire pareil sauf qu'on va faire en sorte que le carton plus la bande fasse en tout une fois collé la taille du papier. Donc on laisse une petite bande de tissu sans rien. Ensuite, dans notre papier pour la couverture intérieure, on va tracer des rectangles de la taille de notre couverture et on va couper quelques millimètres plus petits que le bord. On va les coller sur la face euh, où on voit encore le carton. Pour la partie où il y a deux morceaux de carton, on commence à coller de l'autre côté de la petite bande de carton et on aplatit bien à partir de là dans le creux. Si c'est un petit peu trop petit de l'autre côté, c'est pas grave parce que ce sera caché. Ensuite, on va prendre le temps de bien percer chacune de nos feuilles, plus la couverture, ce que moi je n'ai pas assez fait. La couverture, on la perce au niveau de la petite bande, juste avant le creux. Avec mon format, je vous affiche comment j'ai percé par rapport au bord. Maintenant on va passer à la couture, pour la longueur de mon fil je prends trois fois le tour de l'agenda, je vais enfiler mon fil sur mon aiguille et je vais faire passer mon fil dans le premier trou. Comme c'est le premier j'ai enfilé chaque feuille une par une, pour le reste normalement c'est directement aligné, si vous avez bien fait vos trous, ce qui n'est pas mon cas. Une fois que c'est passé, on va faire un nœud bien serré en faisant passer le fil par le bas du carnet. On va bien caler nos feuilles avec des pinces à linge et on va continuer à coudre. Et là, pour ne rien vous cacher, j'ai énormément galéré. Mon aiguille ne passait pas, j'ai essayé de la sortir avec une pince. Et j'ai fini par euh, retrouer mes trous tous ensemble, plus larges. Donc euh, ne négligez pas le perçage de trous. Pour la couture, on suit ce schéma-là. Le 1, c'est le premier point que je vous ai montré. Ensuite on pique dans le trou suivant, puis on repique dans ce trou en faisant une boucle sur place. Puis on va dans le trou suivant mais de l'autre côté du carnet, etc. Et quand on va faire le retour, on va boucher tous les trous qu'il manque. En regardant le schéma, plus ce que je fais sur la photo, ça devrait être plus clair. Donc vous finissez par un nœud et voilà, vous avez un joli carnet agenda. Voilà c'est fini pour aujourd'hui, dites moi en commentaire si vous l'avez offert ou si finalement vous l'avez gardé pour vous, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle idée cadeau.